Salut, bienvenue dans ce petit tuto consacré Inkscape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc pour cela, on va ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. On va aller importer donc notre modèle, fichier importer. Le modèle est sur le bureau. Voilà, ouvrir, tac, incorporer. Je mets ça sur le côté. Voilà. Alors première chose à faire, on va donc faire le fond. Le fond, on va sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur contrôle. Non, même pas. Pardon. Je clique, je glisse. Voilà, j'ai un, un rectangle tout simple. Euh, on va supprimer donc le contour. Pour supprimer le contour, on va cliquer avec la molette sur la croix. Ou alors, on peut même cliquer, ouais, cliquer sur le, la petite croix et venir la mettre ici dans le contour. Euh, on va ici augmenter l'opacité. Donc là, j'ai une opacité à 36. Je fais un petit clic droit, je mets à 100%. Avec l'outil pipette, le raccourci c'est D. Je vais venir ici, alors dès je vais venir récupérer la couleur, je clique dessus, avec l'outil dégradé, le raccourci c'est G, je vais faire un dégradé donc, sur mon, mon rectangle, je clique sur G, je me mets ici, je clique, je glisse en appuyant, alors petite erreur, CTRL Z, j'aurais dû choisir ici, voilà, un, un dégradé linéaire, donc je clique dessus, Maintenant, je peux cliquer sur mon rectangle, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Voilà, je relâche. On voit ici que le petit cercle bleu est sélectionné. Donc, j'appuie sur D pour avoir l'outil pipette et je récupère la couleur. Voilà, maintenant j'ai mon fond, c'est très bien. Euh, je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets. Le raccourci, c'est S. Je vais ici choisir Pixel. Et la longueur, je vais choisir 1920. Et la hauteur, 1080 hop, 1080, voilà, non, je valide, voilà, j'ajuste, vous voyez, j'ajuste ici la, mon document, donc, à mon objet sélectionné, le raccourci c'est CTRL-SHIFT-R, hop, alors on peut trouver ça en allant dans les préférences, alors pas les préférences globales, les préférences du document, ici je clique, je clique, ici on peut choisir l'unité par défaut, on va tout mettre en pixels, voilà, comme ça c'est fait, et puis là on peut redimensionner la page, donc au contenu, c'est ce que j'ai fait, et ici on a le, pardon, euh, voilà, ajuster la page au dessin ou à voilà, la sélection, puis là on a le raccourci. On va faire la petite lune, alors pour faire la petite lune, on va sélectionner l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique dessus, je clique, je glisse, en appuyant donc sur CTRL et en se déplaçant, vous voyez à peu près à 45 degrés, on a comme ça une, un petit cercle. On va tout de suite le, le, lui mettre une petite couleur bleue peut-être. Une petite couleur bleue, voilà ici, ça a l'air pas mal, peut-être un peu plus clair. Euh, tout, tout, tout, alors pour mettre une couleur un peu plus claire, je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour en cliquant là-dessus. Le raccourci c'est Maj plus Ctrl plus F. Je vais mettre encore un petit peu plus clair, donc je clique, vous voyez, sur le petit cercle et je déplace ça vers le haut. Voilà, c'est pas mal. Je vais dupliquer donc mon cercle, donc pour dupliquer Ctrl D. Ou alors on peut cliquer là-dessus. <rire> voilà, CTRL D. Euh, je vais mettre une couleur verte pour bien voir la différence. Je vais agrandir ce cercle. Donc je clique ici sur la flèche. J'appuie sur CTRL. Et j'appuie sur Shift. Donc pour l'agrandir par rapport à son centre. Voilà, je déplace. Et comme ça. Donc c'est ça que je veux garder. Donc je sélectionne les deux objets. Alors je vais faire apparaître la fenêtre objet. C'est quand même bien pratique. Voilà, j'ai mon cercle vert ici. Mon cercle ici un petit peu bleu. Donc je sélectionne les deux. J'appuie sur Shift. Vous voyez, ce qui me permet d'avoir les deux objets sélectionnés. Et je fais le raccourci CTRL-. Ce qui correspond, en fait, CTRL-Z, à aller ici dans Chemin et faire Différence. Voilà. Je duplique cet objet, donc CTRL-D. Et je vais lui mettre une couleur blanche. Donc couleur blanche, hop, je vais la chercher ici. Et je vais augmenter ici le flou, de façon à avoir un, un petit halo, Voilà. Je sélectionne ces deux objets, donc rectangle de sélection. J'ai bien les deux objets sélectionnés, je, je les groupe CTRL G. Ou, clic droit ici, Grouper. Euh, je peux renommer, renommer pardon, ce groupe, je vais l'appeler Lune. Voilà. Donc j'ai ma petite Lune qui est là, je réduis tout ça, tac. je mets ça ici. On va réaliser les, les petits flocons qui sont là. Donc pour réaliser les, les petits flocons... On va tout simplement créer un cercle, hein. je clique ici, je glisse, donc c'est un cercle qui est blanc. Euh, je vais mettre ça à côté de ma zone de, de travail. Donc pour cela, je, moi j'aime bien créer un petit rectangle ici, hop, je lui mettre une petite couleur grise. Et il met tous mes outils ici. Alors là, mon outil, il est derrière mon rectangle, donc je vais le mettre en avant. Donc je peux cliquer ou ici ou ici. Voilà, à ce moment là, j'ai mon petit cercle qui est devant. Je réduis un petit peu. Je vais sélectionner ici l'outil pulvérisé qui est très pratique. Euh, quantité 70, euh, échelle, on va, non, on va laisser à 0. Et on va cliquer et puis on va rester appuyé. Puis vous voyez, ça nous, comment dirais ça nous projette, ça nous pulvérise en fait euh, plusieurs petits cercles. Voilà, comme ceci. Voilà, quand on est satisfait, on relâche. On sélectionne l'outil sélectionner et transformer les objets, on va tout sélectionner bien sûr sauf alors quand je dis tout sélectionner surtout tous les, les petits cercles sauf la lune alors pour soustraire pour enlever la lune de la sélection on appuie sur shift et sur la lune on va réduire un petit peu tout ça voilà on va sélectionner ici l'outil euh, sculpt et on va choisir réduire ici les objets je clique dessus alors je vais mettre une force à 100, à 100. J'ai mis une, ici une largeur à 100 aussi. Peut-être c'est un peu trop, je vais mettre à, à 50. Voilà. Et je vais cliquer, vous voyez, tout de suite, ça nous réduit nos petits flocons. Voilà, c'est pas mal. Peut-être encore un petit peu comme ça, c'est pas mal. On va pouvoir maintenant perturber tout ça ou mieux les disposer en cliquant là-dessus. Hop, hop. Voilà, ouais, c'est bien. Voilà, on a nos petits flocons. Maintenant on va bah, sélectionner l'outil texte, on va taper « Bonne année », donc je me mets ici et je tape « Bonne année ». On va choisir une police un peu sympa. Alors là je suis peut-être allé un peu vite. Euh, donc j'étais au bout de « Année », ici je fais un « Ctrl A » pour tout sélectionner, en fait sélectionner tout mon texte. Ou alors je peux éventuellement euh, double-cliquer ou triple-cliquer, ce qui si va me sélectionner tous euh, mes deux mots. Cliquez ici sur la petite flèche et on va choisir euh, par exemple euh, cette police là, Hn Voilà. Bon. Voilà, bonne année. Donc je récupère la couleur avec la pipette. Donc D, donc c'est une petite couleur bleue. Euh, si je veux que mon objet soit bien centré, je clique là-dessus. Et je peux venir sélectionner par rapport à la page et je vais le centrer euh, verticalement. Voilà, hop. Je duplique, CTRL D. Et je vais créer, en fait, euh, les petits personnages. Donc pour cela, il va falloir que je, je sélectionne donc mon texte. Je double-clique pour entrer euh, et puis faire un CTRL A. Et puis je vais taper 2. Voilà. J'appuie sur euh, F1. Alors F1, ça correspond en fait à l'outil sélectionner et transformer. Parce que si je fais S, en fait, c'est pas bon. Donc si je fais F1, automatiquement, ça me sélectionne l'outil euh, sélectionner et transformer. Il a deux raccourcis, F1 et S. Voilà. Donc maintenant, j'ai le 2. Je vais mettre le petit 2 ici, je duplique, CTRL D, je le déplace en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je, du... je double-clique sur le 2 pour venir taper le chiffre 0. Alors je duplique le 2, Hop. je duplique encore le 2, je double-clique, CTRL A et je vais taper 1. Je sélectionne tous ces objets, je vais les aligner correctement, avec... je vais les distribuer pardon, correctement en cliquant là-dessus. Et puis, je vais les aligner sur le bord inférieur. Non, c'était bien comme ça. Euh, je vais réduire un petit peu. Je clique ici sur la flèche en appuyant sur CTRL et SHIFT. Voilà, c'est pas mal. Euh, on va créer nos petits yeux là. Donc pour cela, je vais créer un cercle. Alors pour faire les yeux, c'est très facile. Hein. Je clique ici, je glisse en appuyant sur CTRL et en faisant un petit déplacement à 45 degrés à peu près. Euh, je lui mets donc un fond noir, donc je clique ici avec la molette, tac, j'ai un, un fond noir, pardon. je me mets là où il y a le petit chiffre, et puis je glisse, je fais rouler ma molette, de façon à augmenter l'épaisseur du trait. Voilà. Je duplique cet objet, CTRL D, je réduis en appuyant sur CTRL et SHIFT, de façon à faire la petite pupille. Petite pupille, je lui mets un fond noir, euh, je vais la déplacer un petit peu comme ceci. Je sélectionne ces deux objets, je les groupe. Hop. Alors moi j'aime bien utiliser les clones, donc, les clones, c'est ici. Je clique, comme ça, j'ai fait un premier clone. Voilà, je vais pouvoir maintenant placer mon œil. Voilà, je duplique, CTRL-D. Je déplace en restant bien à l'horizontale. En appuyant sur CTRL, ça me permet de rester bien à l'horizontale. Je sélectionne ces deux objets, je les duplique. Je clique, je glisse en restant bien à l'horizontale. Je duplique encore. Voilà, hop. Je duplique. Euh... Alors je sélectionne ici « Bonne année » pour en fait désélectionner les deux yeux. Je clique sur cet œil et je vais lui faire un petit re retournement vertical, donc plutôt horizontal, en appuyant sur « H » ou on peut cliquer là-dessus. Hop Vous voyez, c'est très facile. On va maintenant faire la petite bouche. Alors d'abord, je vais lui mettre la bonne couleur. Donc je sélectionne mon objet ici, j'appuie sur « D ». Et je lui mets la bonne couleur. On voit qu'il y a un petit contour blanc. Donc pour mettre le contour blanc, bah je vais cliquer ici avec la molette de la souris. Hop, impeccable. On va maintenant faire la petite bouche. Alors pour faire la bouche, on va utiliser donc un cercle encore, comme ceci. On va prendre un rectangle qu'on met à cet endroit-là. On sélectionne ces deux objets avec Shift. Et on fait chemin, différence, donc le raccourci CTRL-. moins. Voilà, comme ça j'ai ma bouche qui est, qui est déjà prête. Par contre, il faut mettre les dents et la petite langue. Donc pour mettre les dents, bah, j'utilise l'outil rectangle ici. Hop. Voilà, donc sans contour, avec une couleur blanche. Je convertis cet objet en chemin en cliquant là-dessus ou en faisant CTRL-SHIFT-C. Ce qui me permet maintenant, lorsque je me mets entre les deux nœuds ici, de venir cliquer et glisser de façon à arrondir un petit peu les, les dents. Voilà. Euh, je duplique, CTRL-D, je déplace ça vers le bas. Euh, J'appuie sur l'outil éditer les nœuds ou F2. Je me mets entre les deux nœuds. Vous voyez, j'ai une petite main qui apparaît, ce qui me permet en fait de cliquer et glisser et de venir déformer la ligne. Euh, je duplique, vous voyez le, le fond de ma bouche là, CTRL-D, et je vais soustraire, donc ctrl moins hop, alors c'est pas CTRL-moi, j'ai fait une erreur, je sélectionne ces deux objets, vous voyez, donc mes dents et le fond qui a été dupliqué, qui est venu se placer devant, et je vais faire chemin, et je fais en fait euh, intersection. Voilà, comme ça j'ai mes dents ici, qui sont bien, bien découpées, je fais la même chose ici, je duplique cet objet, CTRL D, il vient se placer devant, je sélectionne mes dents du bas, et je fais CTRL et la petite étoile, ce qui correspond donc, à euh, intersection. Alors il me reste à mettre ça en, en noir. Voilà. Et je vais faire la, la petite langue. Voilà, je remonte un petit peu ces deux nœuds ici. Alors pour faire la langue, je vais utiliser l'outil crayon. On va choisir ici, euh, chemin de bézier, pas de pression, lissage à 50. Donc je fais juste une petite partie. Voilà, je fais la moitié de mon cœur. Je vais mettre en rouge euh, foncé. Sans contour, pour supprimer le contour, je clique là-dessus avec la molette. Je duplique, CTRL-D. Petit retournement horizontal en appuyant sur H ou en venant cliquer là-dessus. Je déplace. Avec le magnétisme, vous voyez, les deux objets ont été correctement positionnés. Je sélectionne ces deux objets. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Je vais sélectionner les deux nœuds qui sont ici, là. Les deux nœuds ici et ici. Et Je vais les joindre. Alors, soit je clique là-dessus, soit je fais euh, CTRL-J, je crois. Non, ce n'était pas CTRL-J. C'est Shift-J. Voilà. Donc cet objet, je, je le déplace vers l'arrière. Donc pour le déplacer vers l'arrière, on peut cliquer là-dessus. Ou on peut venir ici et cliquer ici sur les flèches qui sont cachées. Voilà, les flèches. Hop. Parfait. Voilà, c'est pas mal comme ça. Alors la bouche, il me semble qu'elle a deux elle a la couleur ici donc je, je clique sur la pipette j'appuie sur shift et sur la, la couleur un petit peu rose là, à ce moment là vous voyez hop et on voit qu'il y a un petit souci c'est à dire que les dents elles ont été découpées mais le contour il est mal positionné alors pour bien positionner le contour il y a une petite astuce on va ici dans fond et contour on va se rendre dans style de contour et on va cliquer là dessus de façon à ce que le fond se le contour soit derrière le fond. Vous voyez Donc ça, c'est très pratique. Et on va pouvoir maintenant augmenter l'épaisseur. On va la passer, par exemple, à 3. Peut-être un peu plus. À 4. Voilà, c'est parfait. Voilà. <rire> Pardon, on approche de la fin du tuto. On va mettre le petit euh, effet miroir qui est sympa. On va tout sélectionner. Alors, on va tout sélectionner, mais... Euh, il ne faut pas sélectionner... Les petites boules euh, blanches, les petites boules blanches, ouais. donc là je suis embêté. Donc il va falloir sélectionner les objets 1 à 1. Donc j'appuie sur Shift et je sélectionne comme ça, j'additionne tous mes objets. Alors pour zoomer, molette de la souris, ma langue et ma bouche. Je pense que j'ai rien oublié. Donc je fais CTRL G. Voilà, c'est bon. Ce que j'aurais dû faire en fait avec les petits flocons. C'est tous les groupés. Je vais faire apparaître la fenêtre objet. Hop. Ouais. Ouais, je vais grouper en fait tous les flocons. Donc je fais un grand rectangle de sélection. J'enlève ici mon groupe avec bonne année 2021, puis ma lune. Et puis, j'enlève également mon fond. Hop. voilà Et je fais un CTRL G. Comme ça, ici, voilà j'ai tous mes flocons. Là, j'ai mes yeux. Ah. Voilà, hop. Ah, C'est étonnant, ça. Bon. Donc, maintenant, on va dupliquer, euh, plutôt faire un clone de cet objet. Je clique là-dessus. Hop. Je lui fais faire un petit retournement vertical. Je déplace vers le bas. Voilà, comme ceci. Je vais utiliser un rectangle. Hop. Ce rectangle, je vais lui mettre une couleur noire. Je vais supprimer son fond. Je vais lui mettre ici euh, alors une couleur noire vers le bas. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et du blanc vers le haut. Voilà. Euh, on va déplacer ça vers le bas. Je vais, créer, je vais créer un clone de ce rectangle que je vais placer comme ceci. Je vais sélectionner mon objet qui est derrière, donc on a vu que c'était un clone. Ça doit être ici, c'est celui-là je pense. Ouais c'est celui-là. Ctrl Z. Euh, pour sélectionner un objet qui est derrière, on peut appuyer sur Alt. Donc là, si j'appuie sur Alt et sur l'objet, vous voyez je peux sélectionner comme ça les objets qui sont empilés les uns au-dessus des autres. <rire> voilà. Donc j'ai sélectionné mon objet de derrière. Je sélectionne ici mon rectangle avec mon dégradé euh, du noir vers le blanc. Je fais un clic droit et je fais définir un masque. Voilà. Et l'avantage... Je vais placer ça derrière. Hop, hop, hop. Voilà. L'avantage d'avoir créé un, un clone, c'est que je peux venir modifier voilà, ici, mon dégradé. Voilà pour ce petit tuto, peut-être un peu long, je sais pas. Euh, en tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.